Salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo, on est sur Good Game Empire euh, Malheureusement, nous n'avons pas eu les samouraïs Donc, euh, <rire> eh bien, j'ai pris mon mal en patience Entre temps, j'ai eu le temps de faire quasiment plus de sous Donc, euh, j'ai à peu près arrêté d'attaquer pendant un moment En ce moment, il y a le personnage obscur qui n'empêche, rapporte pas mal de thunes pour vaincre des shadows ennemis donc, dès que c'est possible, j'essaie de le faire. Il rapporte, euh, normalement, on le fait pour euh, les rubis. <rire> Là, je le fais autant pour euh, les sous que pour les rubis. La roue de la fortune, je me suis dit que j'allais tenter le... Le... le rang 6 en achetant des tickets. En ce moment, il y a des moins 75%. Et comme vous le voyez, j'ai 36 000 rubis 5. Euh, je me dis que si jamais il y a un moment où ça vaut la peine d'acheter des tickets, c'est maintenant. D'après mes calculs, qui sont peut-être erronés, je me suis basé sur des vidéos de gens et tout, pour savoir si c'était rentable d'acheter des tickets pour gagner des rubis, la réponse est non, mais quand vous achetez à moins 75%, vous gagnez la moitié des rubis que vous dépensez. Donc théoriquement, comme j'ai 35 000 rubis, je vais me récupérer la moitié, donc 17 500, en faisant mes tirages. Donc, on va y aller tout de suite. On peut acheter plusieurs fois. Ah, il n'y a même pas de vérification. C'est la première fois que je vois ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. maintenant, j'ai plus de sous. Euh, j'ai plus de rubis. Donc, ça fait 9600 tickets. Euh, J'ai peur que ça ne suffise pas pour faire top 6. Je crois que en théorie, c'est euh, 12 000 tickets pour faire top 6. Peut-être qu'on en rachètera avec les rubis qu'on trouve. En tout cas, euh, c'est parti. Alors, premier gros lot, on est en 4. C'est déjà beaucoup plus que... Qu'est-ce que je pensais J'aimerais bien les 4 jours de VIP. Yes, nickel. Alors, 300 000, 400 000. Ah, je veux les pièces, peu importe combien. Yes. Normalement, grâce à ça, j'aurais plus de soucis de pièces. Alors, voilà encore des pièces. Je pense que vous n'aurez jamais vu un niveau 23 qui tire la roue. Un niveau 70, il y a plein de vidéos qui ont été faites. Ah Maintenant, en mode pro, je suis censé pouvoir avoir 22 000 rubis. Oh, je les veux. Allez, des rubis, des rubis. Je vais pouvoir continuer à tirer 14 000 rubis. Je veux les 14 000 rubis. Et raté. T'adores. Oh, on a passé le million. Pour l'instant, j'ai pas eu une seule fois des rubis. C'est la grosse arnaque. Je me dis qu'en tirant en mode normal, j'ai plus de chances d'avoir une petite quantité de rubis. Allez, 7500 rubis, c'est pour Bibi. Hein ah Allez, encore des rubis. Même en sur deux caisses, comme ça j'aurai plus de chances. 0,4. Peut-être que le plus intéressant, c'est l'homme dragon. J'ai eu des engins. Sans rubis, il y a de quoi faire beaucoup de tours de roue. Ah, là, là, là, là, là. Allez, 5000 rubis, je m'en contenterai, ça me permet d'acheter 1200 tickets de plus. Toujours pas, hein, je suis trop malchanceux <rire> Alors je sais pas si ils ont changé quelque chose, mais gagner 0 rubis, je m'y attendais pas. Euh, j'ai eu pas mal de pain de passe-temps qu'on n'a pas autrement. Et <rire> c'est triste. Et je suis 34ème. Oh là là j'ai trop le salut. Bon, j'ai gagné un million de pièces, mais... Niveau développé, filet P6. Mmh, ouais, j'ai pas gagné tant que ça. J'étais... Proche du 6, et maintenant j'ai atteint le 6. J'ai 20 jours de VIP, ça par contre c'est pas mal. Et niveau engin, euh, j'ai eu 10 queues de <rire> cheval. C'est très pauvre. J'ai eu des engins comme ça, en grosse quantité. Eh bien, à retenir, <rire> ne faites pas la roue. Ou alors, euh, non en vrai, j'ai gagné 1 300 000 pièces, ça me met bien. J'aurais grosso modo plus de soucis de pièces dans le jeu, parce que quand j'en aurais dépassé la moitié, peut-être, euh, je serais monté niveau 30, et donc j'aurai les nomades, et je pourrais me gagner plein de pièces. Euh, grosso modo, ça veut dire en avoir mes soucis dessous. J'ai quand même eu 20 jours de VIP, et je suis monté au niveau VIP 6, qui me fait 25 commandants par jour, 12 heures de collecte pour des pièces... Comme j'étais vraiment déter et qu'il y a eu une autre offre moins 75% sur les tickets, j'ai redépensé les 8000 rubis que j'avais gagné dans la journée pour pouvoir continuer à tirer la roue. des probabilités. Faites que cette fois-ci la chance penche à ma faveur. Oh mon dieu Oh Oh, oh j'ai eu les rubis On va se là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine, lorsque j'aurai un truc marrant à montrer. Probablement le prochain événement, quand je vous montrerai mon super score, j'aurais fait euh, premier, non, peut-être troisième.